Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini-épisode. Aujourd'hui, ben après avoir peint l'intérieur de ma grotte, ben je vais m'attaquer à l'extérieur. Et pour ça, je vais utiliser ben, le reste de peinture blanc que j'ai et je vais utiliser des pigments. Ben, c'est la première fois que je fais ce genre de choses, donc ben, je suis allé euh, au plus proche, c'est à dire euh, à mon magasin de bricolage et j'ai acheté trois, pierre, non, trois pigments. Euh, du rouge, du bleu et du jaune puisque le projet, ça va être de transformer l'extérieur de ma grotte en espèce d'arc-en-ciel, donc les 7 couleurs, c'est-à-dire rouge, orange, jaune, euh, vert, euh, bleu foncé, bleu clair ou bleu clair, bleu foncé et euh, en finissant par le violet. Donc Je commence ici par le bleu clair et là, bah, le matériel euh, utilisé, c'est le matériel standard que j'ai utilisé aussi dans les autres épisodes pour la peinture, c'est-à-dire un rouleau, un bras télescopique, euh, un espèce de petit plateau pour répartir la peinture et un pinceau pour faire les petites finitions. Là le bras télescopique est particulièrement intéressant et important puisque sur certaines hauteurs ça va à presque 4 mètres. Euh, je suis allé refaire un tour dans mon magasin de bricolage puisque je trouvais que les pigments étaient vraiment pas, euh, super, euh, pas super forts et euh, bah, j'en ai eu pour 50 balles de pigments et toujours avec euh, bah, une peinture un peu fadasse en fait. Là, j'applique le bleu foncé qui est très légèrement foncé par rapport à l'autre bleu. Alors, en séchant, ça fonce un tout petit peu plus. Mais euh, autant euh, je trouve que le principe des pigments est sympa, eh bien, autant euh, le résultat que j'ai eu n'est pas vraiment euh, à la hauteur du prix que j'ai mis, puisque j'ai payé à peu près 50 balles de pigments. Et ben, euh, vous allez voir, ça va être des couleurs un peu fadas et un peu pastel. Alors, ce qui peut être bien pour certaines personnes, moi je voulais des trucs qui pètent, c'est pas grave. Le but aussi il était de faire à l'économie, ça veut dire euh, on nous avait filé un ben, pots de peinture euh, le mieux ben, c'était d'utiliser de, des pigments. Donc là j'ai fait euh, les deux bleus, je vais m'attaquer au vert et je vais essayer de faire le orange. Mais alors le orange, ben, vous voyez, c'est pas vraiment un orange. Euh, le vert, eh ben, on l'applique de la même façon que les autres, toujours au rouleau. Alors comme vous voyez j'ai trois murs à peindre donc euh, je les fais les uns derrière les autres. Euh, et là, euh, bah, comme pour l'intérieur, pas vraiment de préparation. Il euh, y a des bouts de papier qui traînent, des trucs comme ça, c'est pas dramatique. Et je passe à la couleur suivante, le jaune euh, qui lui est une des couleurs les moins euh, pastels ou les plus franches que j'ai réussi à avoir avec eh ben, ces différents pigments. Euh, alors après avoir recherché, euh, j'ai vu qu'il y avait des pigments beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts, etc, etc. qui étaient un peu hors de prix par rapport à ce que, à quel est. À mon budget qui était le plus bas possible et à la fin je me suis dit ben on va faire quand même avec puisque de toute façon c'est comme ça qu'on est barbu on essaye de faire au minimal, enfin au minimum et puis on ben, on fait avec voilà euh, ce qu'il faut savoir c'est que bien sûr cette peinture n'est pas finie c'est une base je vais justement le but c'est en fait j'ai un espèce de canevas géant qui sont les murs de mon atelier et ce serait dommage de les laisser comme ça euh, tout nus et tout moche alors que je pourrais faire des trucs vraiment coolos euh, dessus. Là on voit justement euh, l'intérêt du bras télescopique puisque euh, le mur est au moins 3,50 m ou 4 mètres et ça me permet de le faire sans me péter le dos. Alors. Euh, c'est presque la fin de cette peinture puisque là on a notre rouge qui est plus un rose et notre orange qui est plutôt couleur chair. Donc comme je le disais, ça va être une base de peinture pour pouvoir faire plein de trucs à droite à gauche. Euh, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Euh, je sais que j'ai envie d'illustrer, de peindre plein de trucs avec trois styles justement complètement différents pour les trois murs euh, complètement différents. Quand j'ai fini de barbouiller mon mur, bien sûr, je reviens avec un pinceau pour euh, faire un peu tous les éléments à droite à gauche qui n'ont pas pu être accessibles avec le rouleau. Et la dernière couleur, eh ben, en fait, j'ai décidé de mélanger toutes les autres couleurs. Normalement, le but est d'avoir un espèce de violet, et c'est un espèce de violet bleu pâle bizarroïde, mais euh, ça ira très bien pour ce qu'on a à faire. Alors, la partie que vous ne voyez pas parce que c'était difficile à filmer, c'est la partie la plus chiante, c'est à dire c'est le nettoyage du matériel donc le nettoyage du rouleau, le nettoyage du pinceau euh, le nettoyage euh, de euh, tous ces trucs là c'est relativement facile, ça se nettoie à l'eau c'est un peu que je m'en suis mis un peu partout mais c'est pas dramatique et surtout c'est super important si vous voulez avoir une couleur euh, plus ou moins franche et euh, avoir un résultat euh, plutôt correct on en arrive à la fin de cette peinture avec juste un tout petit reste euh, de gloubi-boulga de peinture et de trucs qu'il faut que je nettoie et que je lave. Là, en fait, le pinceau et le rouleau venaient juste d'être nettoyés. Et on va aller voir le résultat. et eh ben le résultat, euh, c'est un peu pâleau, mais moi, je trouve ça plutôt pas mal. Ça change euh, des espèces de murs un peu cradoc, Ça donne un peu de gaieté. Euh, et moi je trouve ça plutôt pas mal en tout cas j'ai hâte de m'attaquer à la deuxième partie de ce truc. Alors bien sûr j'en ai mis partout sur mon pantalon, sur mes mains, sur mes chaussures Voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu à très bientôt